Je suis le créateur de la série en BD et en dessin animé de Petit Ours Brun. Non, je déconne. Parmi mes premières BD, il y avait deux carnets. 41 euros pour une poignée de psychotropes et 50 francs pour tout. Des vrais cahiers avec des spirales. Ce que je vous propose donc, c'est une BD de quasiment 300 pages avec des nouvelles névroses, un nouveau chagrin d'amour, mais alors un chagrin d'amour... Euh... On est à quasiment 15 ans de psychanalyse et est-ce que je vais mieux ah, Quand on fait une bande dessinée, on touche 8% sur les ventes d'un album. Mais grâce à Exemplaire, on inverse complètement le truc et donc nous, on touche 40% du prix de l'album. Et la très bonne nouvelle, c'est que vous pouvez précommander cette bande dessinée. Si vous voulez en savoir plus sur les contreparties, je vous laisse aller chez Exemplaire, sur ma page Monopole du doute, vous avez tout d'inscrit. Le Monopole du doute, c'est une bande dessinée que j'écris depuis 2016. Et là, grâce à vous, je vais pouvoir vous proposer 100 nouvelles pages d'humour, de dépression, d'amour, de larmes et de chats. T'as un chat dans l'histoire.